Pour cette quatrième édition du Festival itinérant Un été en France, nous irons à votre rencontre dans 10 villes et villages de France pour 14 concerts gratuits et en extérieur. La tournée commencera le 4 juillet dans les beaux paysages de l'Ardèche, puis nous remonterons vers la Côte d'Or pour deux concerts. Nous poursuivrons notre périple vers la Meurthe-et-Moselle pour deux concerts avant de rejoindre le Nord. Nous passerons ensuite par la Somme avant de partir vers le Grand Ouest, la Côte Normande d'abord, puis la Bretagne dans les Côtes d'Armor et enfin dans le Morbihan. Après un passage par la Vienne, nous terminerons notre périple sur le sable de rive -dou -Plage sur l'île de Ré le 21 juillet pour un grand concert de clôture. Nous vous attendons nombreux dans les parcs, sur les plages, pour profiter en musique des paysages de notre belle France.